Aujourd'hui le 27 avril 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Hier soir, une frappe concentrée a été menée avec des armes de haute précision à longue portée basées en mer au point de déploiement de réserve ennemies. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. Il est interdit d'avancer des unités du corps des marines des forces armées ukrainiennes vers les zones d'opération de combat. Dans la direction de Kupiansk, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée,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 ainsi qu'un véhicule de combat gradé MLRS ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Krasno-Limansky, des frappes d'avions d'assaut, des tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Torskoua de la République Populaire de Donetsk, Chervonopopovka et Chervoné du Louansk République Populaire. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 70 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux véhicules, un obusier ID-30 et une monture d'artillerie automotrice Yuzdika. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont capturé quatre quartiers dans les parties nord-ouest, ouest et sud-ouest de la ville d'Artmovsk. Les unités des forces aéroportées épinglent l'ennemi aux périphérie nord et sud de la ville et soutiennent les actions des escouades d'assaut. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Stupojki, chazoviar et Kalina. Au cours de la journée, l'aviation a effectué quatre sorties dans cette zone et l'artillerie du groupe a effectué 59 missions de tir. Plus de 400 militaires et mercenaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, six véhicules de combat blindés, quatre véhicules, des obusiers des 20 et des 30. Ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Iosdika ont été détruits. En outre, dans la zone de la colonie de Novgorodsko en République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Dans les directions sud Donetsk et Zaporozhi, des frappes opérationnelles tactiques et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Nikolskoye Novomikhaïovka du peuple de Donetsk République. Les pertes ennemies dans ces zones par jour se sont élevées à 60 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes, un véhicule de combat du système de missiles anti-aériens trois véhicules et un système d'artillerie M777 fabriqués aux États-Unis. De plus, dans les zones des colonies de Vodiane et de la gare du Géborokneia de la République Populaire de Donetsk. Des dépôts de munitions de la 72e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts d'incendie causés par l'artillerie, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, 4 lanceurs du système de missiles anti-aériens ukrainiens S-300, un canon automoteur antiaérien aérien Gepard fabriqué par l'Allemagne, deux voitures et deux obus idées ont été détruits par jour 30. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 78 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir. Aux effectifs et l'équipement de l'ennemi dans 109 districts. Dans les zones des colonies de Cherkeskoa, de la région de Kherson, d'Avdivka et de Serebrianka de la République populaire de Donetsk, les postes de commandement et d'observation des unités des forces d'opération spéciales ukrainiennes sud. Les 110e Brigades d'Infanterie Mécanisée et 58e Motorisée de l'Armée des Forces ukrainiennes ont été touchées. Deux stations radars ukrainiennes de détection et de suivi des cibles aériennes P-18 et 568 ont été détruites dans la zone de la colonie de Kamyshevaka en République Populaire de Donetsk. Des avions de combat des Forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-24 de l'Armée de l'Air ukrainienne près du village de Lipovka dans la République Populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR par jour. En outre, 21 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus dans les zones des colonies de Disputed, Kiryovka, Vasilyovka de la République populaire de Donetsk, Lugovskoye, Novry, Mayashka de la région de Zaporozhye, Zovtnv de la région de Kharkov, Korsunka de la région de Kasson et Kromineya de la République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 413 avions, 228 hélicoptères, 3882 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, 8878 chars et autres véhicules blindés de combat, 1095 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4671 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 9805 unités de véhicules militaires spéciaux.